Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 299 et qu'est ce qu'on va faire Un autre rangement pour mes bois boîtes mais cette fois ci on va utiliser une autre méthode, allez c'est parti Dans cet épisode je vais tenter de faire un nouveau rangement pour mes boîtes mais cette fois ci pour mes grosses boîtes Toujours en utilisant les profilés métalliques mais avec une autre méthode Après avoir fait un petit croquis, je vais découper 24 morceaux de profilés récupérés grâce à la super scie à ruban à Silouane. Je commence d'abord par couper des restes de profilés avant de mettre en place un arrêt pour couper toujours les profilés deux par deux. Après avoir coupé tous mes profilés, on va s'attaquer à des barres de 4 mm d'épaisseur et de 30 de large dont je détermine la hauteur à couper et là aussi je les coupe à la scie à ruban. Petit dégraissage et nettoyage avant de s'attaquer à la peinture qui recouvre tous les profilés et nous empêche de souder ça. Le plan initial était de le faire à la ponceuse stationnaire, mais je me suis dit tiens, on va essayer du décapant, voir ce que ça donne. Donc je badigeonne le tout avec du décapant pour la peinture. Et c'est plutôt efficace, par contre ça pue et les aménations doivent pas être ultra top pour la santé. Direction grattage des profilés pour enlever la peinture. Après avoir gratté, je nettoie tout ça avec du dégraissant pour enlever tous les résidus mais le décapant n'a pas suffi pour enlever toute la peinture mais surtout les autocollants que je vais décaper à la meuleuse et un disque à lamelle. J'aurais pu aussi directement tout nettoyer au disque à lamelles, mais le décapant a pré le travail et m'évite de trop galérer sur cette peinture qui est vraiment solide et dure à enlever juste au disque à lamelles. La préparation des pièces est terminée en tout cas sur cette partie, on va enfin passer au soudage des pièces. J'utilise des micro-pinces à colle de cygne pour maintenir les pièces, mais le setup de tous ces éléments est difficile pour que tout soit bien aligné et bien perpendiculaire. Et Évidemment, un des éléments est soudé de travers, donc je découpe ma soudure et vais utiliser des cales pour positionner les pièces suivantes, bien plus précis et pratique que toutes les autres méthodes possibles. La structure ici ne supportera pas de charge lourde, donc je fais deux points de soudure à l'avant et une soudure complète à l'arrière. Juste histoire de fixer les profilés aux barres plates d'acier. Dès que j'ai trouvé la méthode pour positionner les éléments, ça va beaucoup plus vite et ça marche pas mal au final. Maintenant que mes 5 modules ont été soudés, 3 vont recevoir d'autres profilés de l'autre côté, et c'est ce que je soude maintenant. Le setup est beaucoup plus facile, il suffit d'aligner les profilés sur ceux soudés précédemment, et de ne pas se tromper de sens, et c'est parti Maintenant que les 5 modules sont prêts à être assemblés, je détermine l'écartement, me coupe une cale pour positionner tout ça correctement, et direction scie à ruban pour découper les 4 morceaux moquants pour relier les modules. Après les avoir découpés à la bonne longueur, je les perce et les chanfreine pour accueillir plus tard des vis pour les fixer au mur. Et maintenant on va pouvoir enfin effectuer les dernières soudures et j'utilise une cale pour espacer correctement les modules et une autre cale pour s'assurer qu'ils sont tous alignés et hop c'est reparti pour la soudure. Ici aussi, j'effectue deux points de soudure à l'avant et une soudure complète bien solide à l'arrière. Maintenant que mon monstre métallique est soudé, je mets un fond de bombe de peinture marron sur l'ensemble pour camoufler mes vilaines soudures. Dernière étape, l'installation. J'ai placé deux morceaux de bois pour surélever ma création par rapport à la goulotte électrique et je visse le tout au mur. Et hop, je peux ranger mes bois-boîtes et j'avoue ça marche pas mal du tout ce système. Une autre méthode pour faire un rangement pour faire mes bois-boîtes. Alors ces bois-boîtes là sont un tout petit peu plus grosses. J'en ai mis 12, 4 euh, dans le sens de la largeur et 3 dans le sens de la hauteur. J'ai continué à utiliser ben, mes profilés métalliques, que j'ai récupéré et que j'ai en quantité semi industrielle et j'ai fait plusieurs changements par rapport à la première méthode. La première chose, j'ai pas utilisé seulement ces profilés là. Je suis allé acheter de la barre métallique. Euh, je crois que je me suis trompé en fait, c'est de la 3 par 40 euh, J'en ai acheté 6 mètres, ça m'a coûté à peu près 30 balles et c'est ces éléments qui ont permis de joindre les différents profilés. En gros, les profilés, les boîtes, viennent coulisser à l'intérieur et tout le reste fait le reste de la structure. Comme vous l'avez pu le voir, il euh, y a un gros travail de préparation de tout ce matériel, c'est-à-dire couper les profilés, les décaper, euh, ensuite couper les barres droites, elle aussi, euh, les, faire des trous, des chanfreins, etc, etc, avant de s'attaquer ben, à la partie principale, qui est la soudure. Justement sur cette préparation, j'ai utiliser du décapant qui marche pas mal euh, comme je l'ai dit dans la vidéo ça pue et à mon avis il y a des aménations caca qui en sortent mais surtout ça permet bah, de passer moins de temps avec la meuleuse et d'utiliser moins les disques à lamelles qui coûtent quand même un bras pour pouvoir décaper tout ça et pour, pour pouvoir les souder correctement le gros challenge de la soudure bah, c'était tous ces éléments puisqu'en fait par élément on en avait combien on avait huit éléments métalliques à aligner et à mettre correctement les uns par rapport aux autres comme vous avez pu le voir au début, j'ai essayé de le faire un peu à la one again, ce qui n'a pas marché des masses. Tout n'était pas droit et pas vraiment perpendiculaire. Et au bout d'un moment, eh ben, je me suis décidé à faire ça sérieusement et à mettre des cales. Les cales, c'est vraiment super intéressant parce que ça nous permet, un, de déterminer la longueur et deux, de faire en sorte qu'ils soient bien parallèles et bien perpendiculaires les uns aux autres. Ce genre de projet, justement, de pouvoir faire plein de soudures à droite à gauche, ça me permet de m'améliorer sur la soudure. C'est la deuxième méthode mais pas la dernière puisque dans un prochain épisode, je vais essayer de lâcher un peu le métal et de faire plus ou moins la même chose avec le bois pour voir ben, qu'est-ce que ça représente comme travail, quel est le poids, etc, etc. J'utilise ben, un peu les matériaux que j'ai sous la main et en particulier ce profilé qui me sert vraiment bien pour faire d'arrangement pour mes boîtes. Il me reste encore deux modules à faire deux 16 boîtes pour les boîtes normales qui arriveront bah, dans les semaines qui viennent. Je pense que je ferai un seul épisode justement sur euh, le module en bois. En tout cas, moi je me suis bien marré à faire ça. J'adore et je kiffe de plus en plus faire de la soudure. Euh, je sais pas si ça se voit, mais moi en tout cas j'aime bien ça. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbitipeurs qui nous envoient un petit peu de pognon tous les mois, et qui nous permettent de nous acheter du matériel, comme par exemple les baguettes de soudure qui m'ont servi dans cet épisode. Un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 299, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous